Bonsoir, Bonsoir. Euh, Tu es donc euh, en interview avec euh, moi Et euh, pour un petit peu Toutes les radios pour lesquelles je travaille On va faire un reportage reggae donc, Sur cette 20 e édition C'est la première fois que tu viens au Reggae Senska ouais, Et euh, tes vibes Comment tu, comment tu te sens Génial génial, génial. Ben, Je me sentais déjà bien avant de monter sur scène Parce que forcément il y a une énergie ici qui est assez exceptionnelle J'avais peu, peur forcément hein. Première scène sur le Reggae Senska Et en descendant euh, j'étais... Euh, un public exceptionnel, quoi. une réception... Tu sais, t'as peur quand même, ça fait 20 ans, tu vois, en les 20 ans, as des grands habitués, et euh, certaines images du reggae, de la façon dont il est défendu depuis, euh, depuis des années, c'est vraiment Comment les gens jugent, oui, et je t'ai tu... entendu chanter, ah, t'as donné tout ce que t'avais. C'est ça, t'as les gens en face, tu te dis, ça t'en a quelque chose, un certain respect de la musique et tout, et je pense qu'ils ont vu que je respectais cette musique et que je la défendais à sa juste valeur. Quand les gens sont ouverts et que tu sens que cette ouverture, Un échange ils perçoivent ce que tu envoies ouais. et du coup ça, ça, ça marche quoi, ouais, c'est génial. génial. Donc on en parlait, Winning Races, plus de 18 000 vues sur YouTube. Blue Soul, c'est le nom de ton album. Ça, ouais. Alors Blue Soul, Pop, Reggae, c'est un petit peu tout ce qu'on entend dans ton nouvel album. Tu es la nouvelle voix féminine du reggae du 21e siècle. Félicitations Merci. pour ton contrat chez Tuff Gang. C'est très très bien. Alors Blue Soul, pourquoi le bleu C'est ma couleur préférée. J'aime toutes les couleurs, j'adore tout ce qui est coloré, mais euh, c'est le ciel, c'est la mer, c'est, euh... je sais pas, pour moi c'est synonyme d'espoir, énergie, euh, tu regardes le ciel c'est loin, le ciel normalement c'est pas bleu, c'est le reflet de la mer, enfin, je, je vais passer pour une autre. La mer est blanche.